Jerry, Ouais On a 7,8 volts sur les deux lampes Ok Salut à tous, bienvenue dans mon nouveau job chez SNCF Réseau. Aujourd'hui, je suis électricien. On fait un relevé de tension avec Lou qui est là-bas. Lou, on se rejoint en bas Ça marche N'oubliez pas de liker la vidéo, partager un maximum et abonnez-vous à la chaîne Bon Lou, je te rends ma copie. Je te remercie. Bon alors toi, t'es électricien, c'est ça C'est ça. Mais tu fais pas que relever des, des tensions Non, on s'occupe de faire de la maintenance de toutes les installations de signalisation. C'est-à-dire c'est-à-dire les passages à niveau, les circuits de voie, les aiguillages. D'ailleurs, j'ai un aiguillage à faire là tout de suite. On y va On y va, c'était chaud. Je te détache peut-être, non Ça marche. Je te libère. Vas-y. RPTX à AC Gretz. Ouais. 15h15. Je te mets ça 17h au max. C'est Gretz, un moteur de voie DV numéro 22, demandé avec une de libération sur celle de Tim G 4001. Opération exceptionnelle. Ok. Ok, nickel. Ça marche. À tout de suite. Ça fait quoi, Lou, là Donc Là, j'ai demandé la fermeture des voies. Carrément, on ferme tout Carrément, pour la sécurité. OK. Et alors, ta journée de travail, comment elle s'organise, ta semaine Alors, je commence à 7h45, okay. en général. Je finis à 16h30. Et durant toute la journée, je vais effectuer des opérations de maintenance ou des interventions sur des incidents de signalisation. Bon, on y va C'est parti. Alors là, on va vérifier l'application de l'aiguille électriquement. Sur le rail Sur le rail, c'est ça. Donc, il va falloir que tu manœuvres ça, là. le levier du moteur. Ouais, vas-y. Ah, oh, mais c'est dur, hein. Et ouais. <rire> c'est ta salle de muscu, ça. Allez, vas-y, plus vite. Ouais, toi, Hop. ça fait combien de temps que tu faisais ce job C'est bon, tu peux répliquer. Alors, ça fait 7 ans que je fais ce job. Ouais. Et avant, tu faisais quoi Et avant, j'ai fait diverses missions d'intérim. Dans quel domaine Notamment dans le domaine de, du naval. Tu fais faisais travailler quoi Dans les sous-marins, du câblage, ah, ouais. de rampe de lancement, du missiles. Bon, et qu'est-ce qui te plaît dans ce job là Alors, euh, la diversité. On fait rarement la même chose. Euh, L'imprévu, c'est-à-dire on peut euh, commencer le travail à 7h45, vouloir commencer sur une journée de maintenance classique, et puis un coup de téléphone et puis on part sur une journée d'incident. Bon et t'as quoi comme formation pour en arriver là aujourd'hui Alors moi j'ai un bac pro électrotechnique. Ouais. Donc il faut savoir qu'on peut aussi rentrer à la SNCF avec un CAP ou un BEP électrotechnique. Ok. Avec de l'expérience évidemment. Et après on te forme Après, une fois qu'on rentre à la SNCF, on est formé en interne sur deux années, deux années et demie. Et Ça a été quoi, toi, l'étincelle, le déclic pour rentrer à la SNCF Alors, j'en avais un peu marre des missions d'intérim. Donc, voilà, je voulais un emploi sûr, euh, avec un vrai but, transporter millions de gens. Euh, en toute sécurité. Euh, en toute sécurité. Et tu toujours en binôme ou tu es tout seul dans ton job On travaille toujours en, en binôme. Toujours en binôme. Ok, c'est bon pour moi, tu peux redécoller. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît chez SNCF Réseau en particulier La perspective d'évolution. C'est-à-dire, tu te vois où demain Je suis bien à mon poste pour le moment, mais. Euh... Demain, suivant la motivation, euh, je peux très bien euh, arriver tout en haut. C'est possible, chef d'équipe, on peut gravir euh, facilement les échelons. Allez hop, à fond. On est bon là On est bon. bon. On va faire quoi là, Lou Là, on va faire quelques petites vérifies sur le passage à niveau. Ok. Bon, et ton périmètre bon. d'intervention, c'est combien de kilomètres C'est environ une quarantaine de kilomètres environ. Ok. Voilà, tu bon, vois dis rien. que tu interviens dans plein de domaines en fait. C'est ça, rien à voir avec le de tout à l'heure. Ouais. Il y a une diversité d'équipements, c'est ça c'est ça, alors, on a un peu de tout. Ce qui est plutôt intéressant. Diverses technologies aussi Technologies différentes, modernes ça. ou moins modernes. Et alors, ici, on est au cœur du réacteur. C'est ça, dans la guerre du passage à niveau. Pour tester le passage à niveau. C'est ça. Donc, ça, je l'apprends à l'école Tu peux l'apprendre à l'école. Tu peux l'apprendre en alternance. Ah, vous recruter en alternance En alternance pour les jeunes. Partout en France. <rire> Super. J'en à peine. Ah, ta copine Allô ah, bon. Oui, on... la supervision. OK, très bien, ça marche, on est là en 15 minutes. Il y a une urgence ou... ouais. Oui, il y a une urgence, j'ai Allez, on y va. C'est-à-dire ouais. c'est pas fini la journée, là Non, c'est pas fini. Je suis la strate, moi. Ah bon Ça arrive tous les combien, ça Ça arrive à, à peu près 6 semaines dans l'année. 6 semaines par an C'est jour et nuit, du coup C'est ça. Pendant Pendant une semaine. OK. Ni l'un ni l'autre, parce que chaque jour est différent. Ah, tout dépend si tu me parles du courant ou de la formation. Il y a du taf partout en France pour toi. Mixité. L'électricité, c'est aussi pour vous, les filles. Intervention en cours. Bon, je laisse bosser Lou. J'espère que cette vidéo vous a plu, ce job aussi. Likez la vidéo. Bon Lou, merci beaucoup pour la découverte de ton job. Et eh ben, Merci à toi, Thierry. J'ai adoré surtout la manœuvre de l'aiguille. C'était génial. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à postuler. La SNCF Recrute, SNCF Réseau a besoin de vous. Et à bientôt, Lou. Likez la vidéo. <rire> Génial.